Hey, hey. Bon, comme tu as pu voir, je n'ai pas fait de nouvelles vidéos après mes vacances, et c'est parce que j'étais très triste ces derniers temps à cause d'une séparation que j'ai vécue. Du coup, je me suis dit que ça peut être intéressant de voir à quoi sert l'émotion de la tristesse, comment elle influence les fonctionnements de ton cerveau, et aussi les bénéfices d'être dans cet état. Et oui, la science montre qu'elle existe. Merci à Aurélien d'avoir posé cette question dans le sondage. Ah, et si tu as voté pour le sujet de la peur et de l'anxiété, pour patienter, je te laisse une playlist avec une dizaine de mes vidéos sur ces sujets. Moi, c'est Uliana, psychologue-cognitiviste, et ma passion est de partager des idées scientifiquement testées sur les cerveaux et qui aident à vivre en harmonie avec tes émotions. Du coup, je te dis bienvenue sur la chaîne Dans les cerveau même Il existe une croyance que ça ne sert à rien d'être triste, que c'est une perte de temps de pleurer, ou encore que c'est un signe de faiblesse qu'il ne faut surtout pas montrer. En même temps, c'est plus cool de passer ton temps à t'amuser et à rigoler plutôt que de pleurnicher sur le canapé en pyjama avec un pot de glace. Et pour autant, la tristesse, comme toute émotion, joue un rôle très important dans ton équilibre psychique. Voyons maintenant à quoi elle sert et quelle est son utilité. Pour mieux comprendre le rôle de la tristesse, je te propose de faire le parallèle avec le fonctionnement de la voiture. Quand tu vois un voyant d'huile moteur allumée, bah, tu sais qu'il y a un faible niveau d'huile qu'il faut réguler. Du coup, tu vas pas l'ignorer ou encore te dire oh, « Ouf, mais c'est pas grave !» Mais tu vas aller chez les garagistes parce que tu sais que tôt ou tard, ton moteur risque de griller. Avec la tristesse, c'est pareil. Elle t'indique qu'il y a un manque, souvent c'est un manque affectif, qui est dû à la perte ou à la séparation. Et du coup, ton réservoir affectif a aussi besoin d'être ré-rempli. Et du coup, pour que ton moteur interne ne grille, il faut t'arrêter il y a quelque chose dans l'œil prendre soin de toi, mais aussi réévaluer tes objectifs avant de poursuivre tes activités habituelles. Et si tu as besoin d'avoir quelques idées sur comment prendre soin de toi, je t'invite à regarder la vidéo sur l'amour de soi, le lien est dans la barre d'information. En gros, c'est normal d'être une grosse logue démotivée qui n'a pas envie de sortir quand tu es triste. Parce que la tristesse te permet de te concentrer sur ce qui se passe à l'intérieur de toi pour tout réparer correctement, au lieu de gaspiller ton énergie sur des choses vers l'extérieur. C'est grâce à la tristesse que tu peux apprécier et être plus reconnaissant pour des choses que tu as vécues dans le passé mais aussi de faire pareil pour les choses que tu possèdes dans le présent. La tristesse est considérée comme un mécanisme d'adaptation, et surtout les larmes qu'elle peut amener, qui permet de profiter du soutien de ton entourage. Parce qu'il est bien dit qu'aucune douleur n'est si grave qu'elle ne puisse être apaisée, quand elle devient une histoire à racontée à quelqu'un qui me comprend, et pour qui je compte vraiment. Bon, et au-delà de ces belles pensées philosophiques, voyons maintenant ce qui se passe dans ton cerveau quand tu es dans cet état. Sais-tu que la tristesse active à peu près 70 différentes zones du cerveau Elles sont impliquées dans la gestion du conflit, dans la perception de la douleur, dans l'analyse des souvenirs émotionnels, dans les systèmes de récompense, etc. T'imagines combien d'informations utiles peuvent être bloquées si tu te coupes de la tristesse L'étude menée à l'Université de Californie a montré que quand tu es triste, deux structures du cerveau commencent à plus communiquer entre elles. D'un côté, on observe une hausse d'activation neuronale dans les amygdales, qui sont impliquées dans les émotions, et de l'autre, on observe cette hausse d'activation dans l'hippocampe, qui est responsable pour la mémorisation et le stockage des souvenirs. Une idée importante à retenir est que la tristesse, T'aide à revoir les choses différemment en faisant le lien entre le passé et le présent pour sûrement t'aider à trouver des comportements adaptés dans le futur. Elle n'est pas du tout là pour te nuire. Les études montrent que si tu luttes contre cette émotion, elle se condense comme dans une cocotte minute et elle peut se transformer en dépression ou encore prendre la forme de l'adédonie. Cette dernière correspond à l'incapacité de ressentir le plaisir. Parce que pour ton cerveau, il n'y a pas de différence entre les émotions positives ou négatives. Pour lui, c'est juste une forme d'énergie qu'il faut libérer. Et donc, du coup, si tu te coupes de la possibilité, de la capacité à ressentir des choses désagréables, bah, tu te coupes aussi de la possibilité à ressentir des choses agréables. Une des manières efficaces pour libérer cette énergie passe par le fait de pleurer. Parce que la nature nous a doté des larmes émotionnelles qui ont une composition chimique bien différente des larmes qu'on peut avoir si tu as une poussière dans l'œil. Elles contiennent léonkephaline, c'est un peptide opioïde qui agit sur la douleur et amène de l'apaisement. D'autres études menées à l'Institut de Sydney ont montré que la tristesse augmente les capacités de mémorisation et booste la motivation pour résoudre des problèmes. Oui, moi aussi j'étais bien étonnée d'apprendre ça. Les personnes en état de tristesse mémorisent mieux les détails d'une image et sont moins influencées par des faux éléments qui sont ajoutés après. Et ces mêmes personnes sont plus motivées et plus persévérantes pour résoudre des tâches cognitives complexes par rapport aux personnes qui sont en bonne humeur. Les chercheurs expliquent cette découverte par la possibilité que quand tu es joyeux, bah, tu as moins envie de te dépasser. Alors que quand tu es triste, c'est une émotion qui est assez désagréable, du coup elle peut servir de moteur pour te pousser à agir afin que tu puisses changer comment tu te sens. Et toi, dis-moi dans les commentaires si tu as déjà constaté des bénéfices d'être triste de temps en temps, et si oui, lesquels De mon côté, la tristesse m'aide à savourer différemment ce que j'ai d'agréable dans ma vie. Parce qu'après une période de tristesse, c'est comme après le régime ou un jaune, je commence à sentir de manière beaucoup plus intense tout ce qu'il y a de positif autour de moi. Bon, on se retrouve dans trois semaines dans une nouvelle vidéo. Et en attendant, je te souhaite de continuer à viser le progrès et pas la perfection. À très bientôt. Ciao, ciao!